Bonjour, je m'appelle Alice Ducrot et je suis rédactrice, chef de projet digital. Je sors de la grande école du numérique où j'ai fait une formation en communication digitale et réseaux sociaux pour compléter un parcours de professionnel de la communication qui va de l'idée, c'est-à-dire du début de l'audit de support de communication, la stratégie pour finir par un produit fini, que ce soit un support, un article, un site web, par exemple. En termes de soft skills, je peux mettre en avant le goût de la transmission. Je suis quelqu'un qui aime partager, transmettre, communiquer. La curiosité et surtout une grande empathie vis-à-vis d'autrui. Je recherche un poste de chef de projet digital ou de rédactrice web et je peux travailler en français, en anglais ou en espagnol car je suis trilingue. Pour finir sur une note plus personnelle, je vais vous donner mon slogan. Il s'agit de écrire, c'est exister. Et aujourd'hui, ce storytelling, j'ai envie de le faire pour vous dans le monde digital.